Monsieur Van Oui, j'ai vu les, les collègues d'extrême droite lever les yeux au ciel quand... Euh euh, mon collègue Thomas Porte a dit que le, le, le principe du grand remplacement avait été repris par trois candidats à l'élection présidentielle parce que c'est vrai que Marine Le Pen prend des pincettes sur cette expression. Par contre sur le fond en tant que tel de, du, du contenu hein, de ce qu'est qu le grand remplacement, euh, là il y a moins de pincettes euh, évidemment euh, puisqu'elle déclarait encore en 2018 quelque chose comme « jamais dans l'histoire des hommes nous avons vu de société qui organise ainsi une submersion irréversible et d'une ampleur non maîtrisable qui à terme fera disparaître par dilution ou substitution sa culture et son mode de vie ». Ce qui était théorisé par Monsieur Camus comme étant la théorie du grand remplacement. Alors plus récemment, euh, si vous voulez, euh, votre votre grand chef euh, Jordan Bardella euh, a, a pris les mêmes pincettes, mais en disant quand même que la théorie du grand remplacement euh, pointait une vraie, une véritable réalité euh, dans son intention, mais que c'était trop intellectuel. Hein. Voilà, bon, c'est vrai que. Bon, voilà. Je vous laisse, ça me laisse songeur sur le trop intellectuel. Mais euh, voilà. on, on se souvient évidemment d'Éric Zemmour qui, lui, en a fait le cœur de sa campagne présidentielle. Et aussi, il faut le dire, quand même, il y a eu un glissement que nous avions dénoncé à l'époque pour la campagne présidentielle, repris par Valérie Pécresse euh, dans un de ses meetings. Puis après, bon, voilà... La compris que c'était un peu bancal et border euh, peut-être qu'en interne ces troupes qui ont dit écoute si tu fais ça tu vas faire moins de 5% mais il euh, y, y a quand même euh, une, une dissémination de ce concept qui, qui est euh, pour le moins euh, intriguant euh, si ce n'est criminel euh, évidemment donc euh, je, je, je, je pense que quand ces théories euh, sont euh, déployées y compris euh, par des, des médias en reprenant pas forcément le slogan mais le contenu euh, oui c'est déjà un problème extrêmement grave et on le sait qu'il y a une démultiplication des canaux médiatiques avec des intentions pour le coup pour les détenteurs de ces, de ces médias de faire basculer le pays dans une idéologie d'extrême droite bien je mets on voit l'amendement